Salut à tous et à toutes ici, à en fait, Starfati, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Roblox Horror. Je ne sais plus le nom exactement du jeu. Et c'est avec un animatronique. Oh. S'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. S'il Laissez vous plaît. S'il vous plaît madame, je veux pas de fesser avec la règle. On s'approche, ah bon, ça s'approche Non Bon je me ferme. On dirait une visseuse. Une perceuse. Ok. On peut aller dedans Non. non, non. Le temps, vraiment le temps, c'est ça qui nous aide. Non, mais non! Qu'est-ce qu'on va faire? Hein Au début, j'ai dû l'arroser. Merde j'aurais dû aller à droite Qu'est-ce que je qu qu dois faire Qu'est-ce qu'on va faire Avant il y a de du Allez, dedans Oh merde. What On cache. Les ventes Les ventes <rire> Bon, c'était un peu stressant quand même, le euh, da da da. On sent qu'elle me suivait et qu'elle allait me taper les fesses. Bon là c'est un OP normal. Oups. Oups. Pas de chance. Ouais, euh, moi je suis. Je fonce quoi. Je crois que c'est pas le même créateur que ça Cop que j'ai pas encore fait. Que je dois faire. Et que j'ai pas encore fait. Dis-moi que je suis trop. Par contre, c'est un copse. Je suis de vraiment pas très sûr. Hein. Oh, je sens pas. Oh, je sens pas. Qu'est-ce que j'ai ça Quoi C'est d'avance où que je vais ça, ça, ça va plus vite. Non, ça va D'autre côté, <rire> rentrer, madame, mademoiselle, monsieur, euh, madame la robotique, euh, narcissique, euh, saloperie d'animatronique, on euh, faire Freddy, le hein, moins, et ce qu'on fait à câlin. Ça. Attends, je vais rejoindre ça. Oh, ça bien, petite histoire. En oh, bas, il y avait ça. Je te bouffes. Hmm. Anti-cheat, ok. Bah, anti astuce Depuis quand tu respires avec ton orteil À moins que c'est très bouillant. Ils sont intelligents. Allez. Ouais. Bon, qu'est-ce que je joue des tours J'entends plus d'un côté. Ah oui, je me rappelle la moyenne de cheat. What, what, what Ah ok, ok, ok monsieur, monsieur, monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calme. monsieur, le Monsieur quoi, le quoi-coing. Je leur ferai pour voir leur job, -sier. Oh. <rire> J'ai envie de voir son job à lui. Mais... Je sais pas pourquoi. Ouh Ça a touché ma colle. Oh non, je déteste les portes-là, qui bug. Ouvre ta race Non, ça c'est ice cream. ta Non ta okay. <rire> le ta ta ta ta Euh... Je sais pas si je dois pas les toucher. Ah. Oh, je, je sens la merde, ça sent la merde. C'est la pizzeria de. putain de... En dessous. Oh. Je sais que ça faisait le bruit quand même sursauter, mais.. Tu peux monter Je te descends Je te passe par la porte. Ouais, je te passe par la porte. ouf Je rush pas, pas sur les jeux, mais sur une porte toujours un jeu. Ah putain. Bonjour Je sens pas. cafeteria What What What S'il vous plaît madame. Oh non c'est non non non non non non non non et madame la launcher La launcher <rire> J'apprends pas à l'air Tu veux que... Tu veux que... Je nage pas dans le caca moi Pourquoi mon perso quand il nage il va vers le haut Merde Je vais me mettre pour l'air par ça. Ça sera mieux pour nager. Nagez pas dans cette piscine. L'eau vient des égouts. C'est un conseil d'amis après tout. Oh cette putain de porte. On peut pas lui laisser ouvert comme ça. Oh non. Je... Grand emplacement. Marc... Qu'est-ce s'est marqué Allez au bus. Ça, ça sent un des 3 animatroniques qui avait les 3 Non, non, 2 Le canard est... et oh non, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous ma gueule. Ça va le 4 temps? T'as pas le bel temps? Tu sais, on joue à la morgue. Allez, la pro. Oula, on est sur 3 là. I'm <laughs> sorry. Ah non, moi c'était juste avec le bus en fait. J'ai personne avec qui jouer. Je joue avec moi-même. Attends. Ah. Ah. Le canari bugué. Bon, je pense faire un, un autre. Euh, maintenant. Et à un moment que je vais lâcher ou je vais jamais lâcher Ah, je jamais lâcher, ok. Bon. A tout de suite. Bah, à tout de suite. Euh, qu quoi. Euh, plus pour une nouvelle vidéo plutôt parce que celle là va pas arriver hein, en même temps hein. donc à plus